de croître son parc immobilier euh, grâce à la formation, grâce à l'éducation. Alors, Daniel, peut-on investir dans cette période de COVID alors que beaucoup d'experts immobiliers disent que ce n'est pas le bon moment Et Olivier Alors, on a répondu à la question. On a répondu à la question, mais enfin, je... vas-y, vas-y. Brièvement, euh, si je reprends même par exemple là, la période de COVID-19, on prend toutes les crises en général, d'accord. Euh, C'est souvent là où on fait de, de bonnes affaires. En 2009, par ah. exemple, tout le monde, euh, c'était la crise et que les gens justement euh, pensaient ah non l'immobilier ça va, ça va pas se faire. Euh, donc moi, je, à l'époque, moi j'avais pas encore tous ces donc ça, ça remonte, hein, j'avais pas encore tout cet état d'esprit, des choses comme ça. J'étais comme tout le monde. Hein, je me dis ah non non non, je garde mon argent. Et quand je compare avec ceux qui ont investi dans l'immobilier en 2009, euh, mais ils sont enfin ils sont, ils sont retraités, quoi. Ils ont fait de super bonnes affaires. De super bonnes affaires. Donc Pardon. ça dépend où, d'accord, la localisation joue énormément. Donc, quand on dit qu'il y a beaucoup d'experts qui disent que ce n'est pas le bon moment, ça va dépendre de, de, du lieu, mais ça va aussi dépendre de ta stratégie. Est-ce que si tu veux faire du cash flow, est-ce que tu veux faire du patrimonial Déjà, ce qui est important, c'est que investir dans l'immobilier en soi, ça ne veut rien dire. Tant qu'on ne sait pas exactement ce que tu recherches à accomplir. Est-ce que tu fais ça pour tes enfants Est-ce que tu fais ça pour ta retraite Est-ce que tu fais ça pour générer un complément de revenu mensuel Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, euh... Donc non, là, voilà, là il y a une la courbe sur… Voilà. C'est euh... le prix de l'immobilier. Juste, voilà. Là, je suis allé sur Internet, j'ai tapé « prix de l'immobilier »,« image sur Google. Voilà. Là, ici, vous voyez que ça monte. Boum, on arrive en 2008-2009. Ça diminue, ça repart. C'est exactement, enfin, je ne suis pas économiste ou quoi, mais c'est plus ou moins ce qui peut se passer en, dans une situation comme celle-ci. Ce qui veut dire quoi Et ça, c'est même en cas, même en situation de crise. Hein, et moi, j'avais eu une fois euh, euh, quelqu'un que j'avais au téléphone qui me dit, mais si le prix de l'immobilier diminue, je vais perdre de l'argent. J'ai dit, mais moi, demain, même si le prix de l'immobilier diminue par rapport à mon parc immobilier, je vais être se rendre dans le sens où c'est pas pour autant, même si, mon, même si le, le prix de mon parc immobilier est divisé par 4, mon locataire va jamais venir me dire Florian, il faut que tu divises ton loyer par 4. Ça n'existe pas. Tu vois, donc déjà tes revenus vont être constants et c'est mieux parce que tu vas acheter moins cher, ça sent que ça va repartir vers la hausse en fait. Et de manière générale, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a de moins en moins d'offres de logements par rapport à la demande. Regardez juste dans les grandes villes, la galère pour trouver des logements en location. C'est la même chose en immobilier. C'est pour ça que tout à l'heure, Olivier parlait de, il parlait de. On parlait de surenchère. C'est de plus en plus compliqué d'acheter de l'immobilier. Enfin, c est, c est de, les gens, ils veulent acheter de l'immobilier. Donc, forcément, si l'offre est supérieure à la demande, ben, les prix, ils vont augmenter. Tout simplement. Euh, je, il y a également. J'avais également, euh, par rapport à cette question, les taux. En ce moment, les taux, ils sont très bas. Très bas, ça veut dire que l'argent, c'est pas cher du tout. L'argent ne coûte pas d'argent. Ça coûte rien du tout. Et si vous regardez juste la banque, tapez sur Google la Banque du Canada euh, taux directeur, quelque chose comme ça. Là. Le taux va être maintenu au plus bas jusqu'à 2023. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre maintenant et 2023, ça va être. Les taux vont être très compétitifs. Clairement. Là, euh, quand je vois des. On a des participants à nous qui empruntent à moins de. Je parle au Québec, hein, bien évidemment, à moins de 2%. C'est des taux que je ne pouvais même pas imaginer. Moi, j'ai des taux actuellement sur certains biens immobiliers. Je suis à 5%. C'est énorme. Donc, tu vois, en l'espace de même pas deux ans, tu les, enfin, les, le, le prix, là, tout simplement. Euh, c'est le moment de renégocier ton en... crédit, Florian. Hein C'est le moment de renégocier ton crédit. Ah, mais clairement, non, mais c'est ce, ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de dire au oh, banquier, bon, okay, mais attendez, là, si. Il y, a, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Tu vois, mais là, c'est le moment également, de, comme tu l'as dit, de, de, renégocier, euh, de renégocier le crédit. Donc, honnêtement, Daniel, pour moi, c'est. l'un Enfin, pour moi, c'est. Je veux pas dire c'est le bon moment, mais c'est. Tu perdrais beaucoup de ne pas passer à l'action maintenant. Parce que des situations comme celle-ci où tu as le prix, et les prix qui sont plus ou moins. Je ne suis pas en train de dire que ça cesse d'augmenter, mais ça augmente moins rapidement comment dire, le, le, le taux d'intérêt, il est bas. En plus de ça, n'oublie pas que, et ça, justement, je l'ai vu auprès de, de certains experts immobiliers, et même quand tu regardes un peu les personnes qui achètent de l'immobilier de façon impulsive, c'est monsieur, madame, tout le monde. Quand je dis monsieur, madame, tout le monde, c'est les gens qui achètent des résidences principales. Coup de cœur. Tu on te dit la maison, à a 400 000 dollars, on te dit, ok, il y a quelqu'un d'autre qui veut acheter à 450 000 dollars. Si tu as 500 000 dollars de disponible, tu ne vas pas commencer à réfléchir et te dire, bon, est-ce que c'est cher ou pas cher toi, juste, que tu veux, c'est ton sol en marbre, etc. La salle de bain neuf, boum, t'achètes. Et c'est ça, en fait, qui fait en sorte que des fois, les prix augmentent. Et ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe C'est que, vu qu'elles écoutent les médias, on va leur dire, un peu comme euh, peut-être Daniel, ce qu'on t'a qu ce, ce, ce qu dit, n'investis pas parce que euh, il va avoir une bulle immobilière. N'investis pas peut-être parce que le taux fait comme ci, comme ça. N'investis pas parce que ce n'est pas le bon moment, etc. Toutes ces personnes-là vont écouter, par exemple, les médias et ne vont pas passer à l'action. Ça fait quoi Ça fait qu'il reste plus. Il y a plus de place pour des investisseurs. Il y a moins de compétition. Donc, tu as trois facteurs. Merci beaucoup pour nous. <rire> Exactement. Non, mais moi, là, là, je suis Moi, honnêtement, je suis très content parce qu'il y a moins de compétition. C'est moins difficile d'acheter des propriétés qu'avant. Il, il y a de cela six mois, mais c'était. Ah non, tu étais obligé de faire des. Moi, des fois, je faisais des offres multiples. Par jour, je devais faire 10 offres hein, à l'aveuglette. Comme ça. Je ne regarde même pas le... On visite même pas le bien. On balance, on balance, on balance jusqu'à ce qu'il y ait une offre acceptée. Et là, on commence à passer dans la phase d'analyse et de calcul. Tu vois, là, maintenant, c'est moins parce que toutes ces personnes-là, elles s'écartent du marché. Donc, tu as trois facteurs. Tu as moins de compétition. Tu as les prix qui montent moins rapidement. Et tu as les taux qui sont bas. Honnêtement, là, c'est un, un cocktail parfait. Clairement. Donc, on va encore prendre quelques questions euh, donc pour toutes les personnes, justement, qui veulent réserver un appel avec... Nous, vous avez euh, le, le contact d'Olivier pour répondre à toutes vos questions.